Bonjour les amis, bienvenue sur le signe des Gémeaux euh, et sur la chaîne Eve Ange-Lumière pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que le mois de janvier sera positif pour vous. On va le regarder d'ailleurs ensemble. Euh, allez, on regarde ensemble, je vais faire le tirage avec vous. Euh, quelles sont les énergies générales pour le signe des Gémeaux Qu'est-ce que vous devez euh, avoir comme. Euh, ah, il y en a une qui. Apparemment, ça va être un, un petit voyage, un déplacement, soit physique ou mental. C'est-à-dire vous allez partir au gré de votre imagination. Peut-être un voyage avec euh, les temps des vacances. C'est vrai que ça va être un déplacement qui arrive. Alors, les gémeaux, un déplacement. Ok. Ensuite, oh, on a le dauphin. Le dauphin est très positif sur le plan financier dans ces cartes. et euh, Fair woman et on a vous allez, on va vous montrer la, le chemin. Alors peut-être c'est une femme qui va vous montrer le chemin. Et ouh, sous le dessous du paquet, on a la victoire dans une entreprise. Donc c'est pas mal. Les choses sont positives pour vous la majorité. Des personnes, il y a des très belles cartes. Déjà, déplacement physique ou mental, vous allez vous évader si vous ne pouvez pas partir. Un gain financier qui provient de ce que vous avez fait dans le passé, comme une sorte de récompense. On a la notion d'être avec une personne qui a soit la peau claire, les cheveux clairs, les, les, les yeux clairs, euh, voilà. ou, alors, ou alors les cheveux simplement gris, grisonnant, une relation avec une femme. Et cette femme peut, peut être, euh, être quelqu'un qui va vous montrer le chemin, qui va vous éclairer le chemin avec la bougie. Vous allez être éclairé. <rire> et donc, il y a une certaine victoire dans une entreprise et des gains qui vont arriver. Donc, est-ce qu'il y a des, des récompenses face à, votre <rire> à ce que vous avez fait jusqu'à présent comme une récompense, un gain supplémentaire, une augmentation de salaire, je ne sais pas, une 13e un mois pour, pour ceux qui sont les plus chanceux. <rire> Allez, on continue de regarder pour les gémeaux. Pour les gémeaux, mois de mois de janvier. Mois de janvier. Ah ouais, regardez, j'ai un accord. Avec des félicitations, des retrouvailles. Hop Oups C'est en train de me glisser. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux, Janvier, Gémeaux, Janvier. Signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, waouh Ouh Non, union, aïe Qu'est-ce qui se passe Alors là, ça veut dire que soit c'est la fin d'un contrat, soit vous ne voulez pas, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas signer de contrat ou, euh, ou s'investir dans une relation. On ne l'a pas voulu alors, quand c'est la coupe, ça peut, remarquer, ça peut euh, faire un signe sur le passé. Alors, on y va. Hop, Il y a quelque chose qu'on vous a refusé, on vous a refusé de vous engager. Un, deux, trois. Donc, il y a des signes des Gémeaux pour le mois de janvier. Quelles sont la naissance, le questionnement, le retour à ah, la rencontre et l'automne <rire> Donc une naissance, une idée, quelque chose qui euh, germe dans votre tête. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous allez revenir ou la personne va revenir Est-ce que c'est un choix entre un retour et une nouvelle rencontre sur cet automne Peut-être. Ouais. Ça peut être une personne qui. Euh, la naissance peut être une nouvelle rencontre aussi bien qu'un retour vers quelqu'un et vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais sur cet automne Donc, euh, voilà, les, les derniers temps, les derniers mois, j'ai fait une rencontre. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est cette personne qui vient rev qui revient dans ma vie et avec qui je vais avoir un tête-à-tête -tête euh, Vous avez une naissance d'une situation nouvelle, d'un sentiment nouveau, d'une idée. Et euh, ça va vous mettre en questionnement sur est-ce que je dois revenir euh, Ah oui, suite à, cette, à ce nom, justement, suite à ce nom. Cet engagement qui a été refusé. <rire> Alors, naissance. On regarde les gémeaux. Naissance, fidélité, chien, ami, sur qui vous pouvez compter. Waouh. Donc là, c'est positif. Ça veut dire qu'il y a la naissance d'une relation, d'une idée qui est communiquée à un ami, à un partenaire. Vous allez avoir une lettre de cette personne. Vous allez écrire une lettre à quelqu'un. Écrire votre fidélité. Voilà. Euh, on a le compagnon, a la naissance d'un ami fidèle, sincère, qui tient à vous. Et il y a une communication dans ce sens. Ensuite, on a le questionnement. Qu'est-ce que vous questionnez, mes amis gémeaux Ah ben voilà. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai bien fait euh... Alors, soit vous avez l'appréhension d'un non par rapport à la réunion, par rapport à ce retour, par exemple, des retrouvailles. Vous dites, est-ce qu'elle ne va pas ou il ne va pas me dire non si je lui envoie un message comme quoi je veux revenir. Hein. J'ai un essence de sentiment nouveau. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que j'ai bien fait de dire non à des retrouvailles, à des félicitations, à quelque chose comme ça On a le retour, donc on a le retour. Aïe Retour de serpent. Et d'argent Ah, des problèmes d'argent qui, euh, qui vous empêchent peut-être de dire oui à ce retour ouais, ça entache en fait vous avez des problèmes par rapport à l'argent ou une situation qui n'est pas claire au niveau de l'argent quelqu'un qui a euh, qui essaye aussi euh, de vous prendre de l'argent donc ça vous prend de l'énergie ça va pas bien et que euh, c'était peut-être pas le bon moment par exemple, pour vous investir ou pour vous accorder, pour dire oui à quelqu'un, pour aller plus loin. C'est pour ça que vous avez l'impression peut-être que cette personne va vous dire non parce que vous l'avez fait défaut à cause de, du manque d'argent. La rencontre, alors au mois de janvier, il y a une rencontre dans quelques semaines. Oh, d'ici quelques mois, c'est un peu long. On a un bâtiment, donc il y a quelque chose qui va se construire dans le long terme et ça va prendre du temps, cette rencontre, ce retour. Euh, on me dit, semaines, mois, voyez, ça fait un petit moment. Euh, à moins que vous ayez à déménager dans un immeuble où la personne avec qui euh, vous allez vous rencontrer, euh, elle travaille avec vous d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Il y a un bâtiment, il y a peut-être des démarches aussi administratives. Ouais, Il peut y avoir des démarches aussi au niveau du travail. Euh, mm -hmm. Une rencontre professionnelle aussi pour construire quelque chose. Hein dans le travail et on a l'automne la distance en automne vous avez pris des distances avec un signe de feu signe Bélier en sagittaire vous avez pris des distances avec la passion aussi et on a un changement qui arrive donc euh, ouais il y a des retournements de situation vous avez des problèmes d'argent ou des difficultés à maintenir un équilibre euh, ça va ça vous a peut-être même fatigué d'avoir des problèmes, de, de surmonter peut-être des dépenses ou des gens euh, qui vous ont entourloupé ou qui vous ont fait croire des choses. Euh, là, j'ai une probabilité aussi de belles rencontres sur le plan professionnel, sur le lieu du travail, avec qui construire, peut-être une rencontre pour vous allier. Alors, questionnement non réunion, vous questionnez s'il va y avoir... Hum, des retrouvailles joviales, des retrouvailles avec un enfant, réunion avec un enfant. Par exemple, si vous êtes un petit peu échauffé avec votre enfant, il y a des difficultés, des conflits. C'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Le chien, la lettre. Ah Ici, il y a une sorte de déception dans votre énergie. Déception.. Euh aussi qui avoue ses torts, parce qu'on a la lettre ou le chagrin, peut-être quelqu'un qui pleure sur son comportement, euh, quelqu'un qui avoue ses torts, qui avoue ce qu'il a fait parce qu'il a pris ses distances, il y a un changement ici qui va apparaître. Euh, au niveau de la passion, il peut y avoir un changement positif pour vous euh, après une période de distance. Euh, ou bon alors, c'est quelqu'un qui est un signe de feu, qui prend sa distance et qui s'éloigne de vous. Et du coup, ça provoque un changement dans votre environnement. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, on regarde le domaine sentimental. Ah, il y a peut-être d'un signe de feu. Et cet éloignement va être positif pour vous, hein, parce que distance, ouais. Du coup, vous allez respirer un bon coup. C'était peut-être une énergie euh, encombrante, déstabilisante, envahissante aussi. Allez, on continue. Domaine sentimental pour les Gémeaux. Mise au point. Ah bah tiens, encore une histoire de mise au point sur l'automne. On règle ses comptes, on fait le point en soi. Ok, alors pour mes Gémeaux sur le mois de janvier, Hop. alors la mise au point, on était seul dans l'isolement, on a encore la notion de remise en question de tracas, de doute, et on me parle d'une nouvelle relation qui s'ouvre. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que vous allez passer euh, d'une situation d'isolement, d'incertitude, de remise en question sur une nouvelle relation qui s'inscrit sur le mois de janvier peut-être euh, même avant. Hein, quelque chose arrive bientôt. Vous allez... Ouvrir une nouvelle page de votre relation, si c'est déjà cette relation dans laquelle vous étiez enfermé et que vous aviez douté de cette relation, que vous étiez emprisonné ou pas permis de vivre cette relation. La nouvelle relation arrive, alors ça peut être vraiment une nouvelle relation euh, par l'intermédiaire d'une nouvelle personne. Voilà, je vous fais de gros bisous mes amis, Gémeaux. je vous envoie toujours plein d'amour. Passez encore de belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao